Des liens de proximité et une autre conception du service public de la police. La CGT, par ce combat permanent pour une autre répartition des richesses, solidarité et justice pour Théo. Bon, je vais être plus bref que mes prédécesseurs. Je voudrais simplement dire qu'on pense à Théo, aux souffrances qu'il a eues. C'est naturel que la France soumise soit à ses côtés, soit à côté de toutes nos de Notre solidarité, le fait qu'on ne doit pas laisser faire. C'est pour des liberté populaires de l'île, ce n'est pas des centaines. C'est quelques gens qui n'ont pas envie de s'exprimer derrière éternellement des organisations. Et on est content à Nîmes qu'il y ait eu ce rassemblement. Je crois que beaucoup de gens attendaient qu'on prenne l'initiative, nous, des quartiers populaires, voir qu'est-ce qu'on allait faire. Les habitants, les jeunes, commencent à les réagir. Même si la tension ici, dans nos quartiers, elle est forte. On est avec Théo. Dans sa souffrance. Théo, il est vivant. Je lui souhaite beaucoup de force et d'être là pour la cause. Ce n'est pas un cas particulier, ce n'est pas un cas isolé, Théo. Merci Dédé, toujours derrière la musique. Par contre, on est avec toute sa famille, dans cette souffrance parce que je pense qu'il va le porter toute sa vie cette humiliation elle dévoile elle dévoile un état policier dans le rapport aux jeunes des quartiers populaires la famille Adama la famille Adama nous on est avec les familles parce que la lutte des familles c'est celle là qui, qui nous concerne le plus c'est cette lutte que mènent ces familles en ce moment. Et c'est avec eux qu'on est là aujourd'hui. Beaucoup ont imaginé que peut-être il y aurait des centaines de jeunes de quartier qui allaient venir. Et s'ils étaient là, s'ils étaient là, je leur aurais dit, nous aussi on a subi une bavure, et une, une, une souffrance que seuls nous les habitants là-haut, nous l'avons vécu. Et dans ces moments-là, les familles ont besoin de solidarité. Moi, je vous aurais dit, on rentrant chez vous, prenez vos portables, filmez tout ce qui se passe, faites attention à vous, parce que ce qui se passe aujourd'hui, cette violence, on l'a subie ici, dans nos quartiers. Et on a un jeune de 17 ans, le 3 mars, ça va faire combien 13 ans. 13 ans. 13. 13 ans, 17 ans. 17 balles lui ont été tirées dessus, alors qu'il s'enfuyait. Le procès de, du gendarme qu'a tiré, c'était pas son procès. C'était le procès de la famille qu'on a fait ce jour-là. La justice anime, elle cogne. La police aussi, elle conne Et je veux dire aux jeunes, faites attention à vous Nous allons pas nous mobiliser que quand y a des morts Mais oui. En ce moment, il y a un projet de rénovation, ça nous concerne La terrasse galilée où il n'y a pas d'escalier, ça nous concerne Cramer sous l'émotion, c'est pas la solution Je légitime la révolte. Il n'y a pas d'autre moyen par moment pour les jeunes. Je légitime la révolte. Maintenant je dis, les conséquences d'une révolte, aujourd'hui les frères Adama le payent. Et eux, ils ont simplement manifesté au conseil municipal. La justice, ce côté-là, elle Pas Pendant ce temps, les meurtriers sont libres. Maintenant, il y a d'autres rendez-vous qui sont donnés. Il y a besoin de solidarité dans ces quartiers. Vous savez, on n'est pas debout. Je fais un, un, un hommage aux au Louis-Debout qui sont, qui sont venus cet été essayer de faire une action, sécuriser une place et tout ça. On va mener des initiatives comme ça. On a besoin de personne pour faire des trucs comme ça. Pendant le drame de, de Mourad, il y avait des, des femmes qui étaient là et qui sont là. Les, les, les copines de azur. Azur, quand ça a fermé, personne n'était là. Azur est une association de femmes. Enfin, je, elles étaient là. On a apaisé sur le quartier. On a donné du sens à la lutte. On a organisé une manifestation. On leur a dit qu'il fallait qu'on protège nos quartier. Ils allaient venir nous provoquer. Et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas une seule voiture qui brûle à Val-de-Gour. Ça, il faut le savoir. Moi, je vous le répète, je l'ai vécu de l'intérieur. À pice malheureusement, la provocation, elle est toujours faite pour que ça réagisse mal. Dans des moments de deuil, laisser le quartier en deuil. On ne veut pas de réaction qui amène à la violence, parce que c'est aussi comment on réagit. Euh, par moment, la police, elle, elle n'apaise pas. Actuellement, il faut savoir que même la police municipale ne va pas demain morte. Un petit jeune de 23 ans, Gambetta. Gambetta d'ailleurs, vous avez vu Gambetta On a coupé les arbres. Vous ne plus les petits vieux qui s'asseyaient au-dessus de ces arbres-là. Donc, c'est aussi une manière d'exclure les gens toujours derrière. Un petit jeune de 23 ans, quatre policiers dessus. On a les images, on a tout ça, on n'a pas voulu mettre sur eux. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Ça se passe. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on appelle à apaiser, à atténuer, à faire confiance aux gens, à les soutenir. Vous aussi, nous, on a tous un rôle à jouer dans cette histoire-là. Nos quartiers, c'est notre ville. En, en tout cas, <rire> ouais, ça plus en tout fait. cas, il y a d'autres rendez-vous, comme par exemple, jeudi à Pablo, un petit film qui retrace des situations très dramatiques et difficiles que se vivent des gens dans les quartiers. Et on va parler de la rue. Là, Cette question-là, elle est au cœur du quartier. Euh, et vendredi, sur les, la question de l'éducation. Les collèges qui ferment, le gymnase qu'on veut démolir, et, et euh, les problèmes à Condorcet. Euh, voilà, toutes ces questions-là, en fait, on va les aborder, et on vous invite aussi à y participer. Merci. Merci. Merci. Merci. Front National parce qu'il a essayé d'interdire ce rassemblement, donc je vais citer euh son secrétaire départemental qui dit « Alors que notre pays est toujours en état d'urgence et parce que les manifestations pour Théo sont des prétextes pour des milices d'extrême-gauche et certaines bandes ethniques pour tout casser et salir nos forces de l'ordre et notre pays, je demande à Monsieur le Préfet de prononcer l'interdiction de ce rassemblement, donc je voudrais dire que l'extrême-droite, elle est là pour salir euh, le rassemblement, la démocratie et ils ne nous diviseront pas, ça c'est sûr, et donne leur tort ce soir et que ça se passe jusqu'au bout de la meilleure manière possible, de manière pacifique. Merci.